Comment développer ton oreille musicale Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toi qui aimes chanter, euh, c'est pour ça que je pense que tu suis cette chaîne YouTube. On t'a souvent dit, oui, mais l'oreille musicale, c'est important. Vrai ou faux, on va en parler un petit peu. Et surtout, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir améliorer cela, si c'est ton souhait. Alors, moi, c'est Antoine. Je suis coach vocal tous les dimanches. Je te partage une nouvelle vidéo sur cette chaîne pour t'aider à mieux chanter et à mieux appréhender ta voix. Alors, cette histoire d'oreille musicale, on entend souvent les professeurs qui disent ça à leurs élèves, il faut que tu te fasses l'oreille musicale, ah mais un tel il a l'oreille musicale, et moi j'ai pas l'oreille musicale, et du coup ça, ça pose, je trouve, pas mal de difficultés dans l'apprentissage et dans le parcours des apprentis chanteuses et chanteurs parce qu'il y aurait cette notion de « il y a des gens qui ont l'oreille et il y a des gens qui n'ont pas l'oreille ». Alors déjà, par rapport à ça, il faut qu'on explique vraiment les choses. On ne parle absolument pas de ce qu'est l'oreille absolue. d'accord on, on entend parler des fois de ce truc-là. Alors, l'oreille absolue pour te dire ce que c'est, l'oreille absolue, c'est quelqu'un donc ce n'est pas mon cas. C'est quelqu'un qui, quand il entend un bruit de fourchette ou un bruit d'un verre, il te dit, ah, ça, c'est un si bémol. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître n'importe quelle hauteur de note, n'importe quel son, comme ça, juste à l'oreille. Et donc, quand on parle d'oreille musicale, on ne parle pas d'oreille absolue. D'accord? L'oreille absolue, ça peut être un avantage et aussi un inconvénient quand on est musicien. Et là, je te parle vraiment d'oreille musicale. C'est ce qui va avoir euh, ce qui va t'aider à avoir une certaine musicalité quand tu chantes, c'est ce qui va t'aider à pouvoir bien jouer ensemble, ensemble si tu joues avec des, des musiciens. Et euh, voilà pourquoi c'est, à mon avis, très intéressant de développer cette oreille musicale. Donc, C'est la première chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que ce n'est pas un don en soi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer. Maintenant, euh, quelque chose que je vois souvent, c'est que pour les chanteuses et les chanteurs bah, qui ont compris que, ah ok, donc il faut que je travaille, euh, il faut que je teste des choses, eh bien, qu'est-ce qu'ils font En général, ils se lancent dans le solfège, d'accord, dans l'étude de, de, de partitions, euh, dans l'étude de, de beaucoup de théories et euh, c'est là où beaucoup de personnes échouent parce que quelque part, si euh, tu n'as pas une très forte motivation pour apprendre la théorie de la musique, ce qui a été mon cas dans mes années au conservatoire, euh, ben voilà, pour passer mon certificat de fin d'études euh, musicales, ben, ça requierait d'avoir un certain niveau de théorie de la musique. d'accord Mais euh, ça m'a pris plusieurs années de pouvoir étudier ça. Et donc, quelque part, c'est vrai que pour un, un chanteur qui, voilà, qui veut s'amuser, qui veut chanter en loisir, même s'il a des ambitions de, de monter un groupe, il n'a pas forcément l'envie de s'engager dans 5 à 6 ans euh, d'études musicales approfondies. Donc, du coup, voilà, beaucoup de personnes échouent. Et puis, euh, L'autre chose, c'est qu'en fait, clairement, ce n'est pas forcément ça qui va te faire avancer le mieux. J'ai vu des personnes qui étaient en entrée de deuxième cycle au conservatoire, donc on pourrait se le dire avec un certain bagage théorique et technique et qui pourtant avaient beaucoup de mal à chanter ensemble, à chanter avec d'autres musiciens, à comprendre euh, le rythme, à comprendre les instruments, la batterie, etc. Donc moi, ce que je voudrais te proposer dans cette vidéo, c'est vraiment une solution pratique qui va te permettre eh bien, de pouvoir développer ton oreille musicale. Et en fait, pour faire ça, ça va être très simple. On va passer par de l'écoute, d'accord mais pas de l'écoute. N'importe comment. Je vais te montrer euh, tout de suite là, dans quelques minutes, comment on va pouvoir faire ça. Ça va être de l'écoute attentive, de l'écoute ciblée. Ça, j'ai beaucoup travaillé ça, moi, depuis l'âge de 10 ans à peu près. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avais, j'avais ce truc là. J'écoutais de la musique, écoutais de la musique, de la musique, de la musique avec certaines clés de compréhension qui vont te faire progresser énormément. Alors, imagine maintenant que tu puisses entendre, justement, quand tu, quand tu écoutes un morceau de musique, que tu puisses entendre chaque partie séparément. Que tu puisses entendre « Ah oui, ça c'est la batterie, ah oui, ok, ça c'est la guitare, ah d'accord, ça ce sont les claviers. Euh, » Et que tu puisses du coup comprendre quels sont les éléments qui participent à la rythmique, au dynamisme du morceau. Quels sont les instruments qui participent à la mélodie Quels sont les instruments sur lesquels je peux m'appuyer eh bien, euh, c'est aujourd'hui une réalité, d'accord Grâce à l'avancée de la technologie, je vais te montrer comment. Euh, J'avais déjà fait une précédente vidéo sur un service en ligne qui s'appelle Lalalaï qui est en fait un service euh, d'ingénierie sonore qui te permet, euh, permet d'extraire la voix d'un morceau. Donc, Je t'avais montré dans une précédente vidéo comment te fabriquer tes propres instrumentales grâce à cette application et euh, il y a eu des innovations sur cette plateforme et euh, on peut maintenant extraire bah, non seulement la voix mais on peut aussi extraire maintenant 8 instruments différents, d'accord Et ce que je te propose, eh ben, c'est qu'on passe tout de suite derrière mon écran pour que je te puisse te montrer comment ça fonctionne. Alors, tu vois, là, je suis ici sur le site donc, de euh, lalalai, donc c'est lalal.ai, ok Tu trouveras le lien en, en commentaire de cette, euh, en description de cette vidéo. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que donc, on va euh, sélectionner ici, donc Select File, je vais sélectionner un fichier, touc. Et je vais aller lui mettre, par exemple, tiens, un petit morceau d'une chanteuse que j'apprécie, au hasard, Aurora, ok, pas mal. S'il y a des fans d'Aurora, bah dites-le nous en commentaire, les amis. Euh, donc là, donc toi, l'algorithme, là, il est en train de charger et il est en train d'analyser donc le morceau. Donc ça va. Euh, donc là, je suis sur la version de démo. Hein, ce que je te montre là, là, on peut le faire gratuitement. Il est possible aussi euh, de s'enregistrer euh, pour acheter des crédits et pour aller euh, plus loin dans les fonctionnalités, en tout cas pour améliorer la qualité, le rendement sonore. Donc toi, ce qui s'est passé ici, c'est que du coup, euh, là, je peux sélectionner donc vocal, vocal et euh, instrument, et ça va nous séparer ça. Donc toi, dans mon exemple, ici, j'ai sélectionné vocal et instrumental, d'accord Donc ça, ça va être la base. Donc ici, j'ai ma voix. D'accord Donc là, génial. Donc là, toi, je suis en fonction Preview. Si je veux euh, télécharger le fichier, là, je vais faire Process Entire File. Et du coup, je vais pouvoir obtenir directement ce fichier avec juste la voix. Donc ça, pour travailler ta voix. Bah, c'est quand même sympa, puisque là, tu peux isoler la voix de la chanteuse. Maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est que du coup, là, je peux isoler aussi l'instrumental. Voilà, j'ai la musique, j'ai plus la voix de la chanteuse. Donc ça, c'est trop bien, parce que tu peux te faire tes karaokés. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Et alors ça, ça va clairement t'aider à développer ton oreille musicale, mais si tu produis toi-même ta musique, ça va t'aider aussi à comprendre comment fonctionnent les arrangements des artistes, d'accord Donc ça, ça va vraiment être important. Euh, ici, regarde, je vais m'amuser maintenant à isoler la batterie. Donc je clique sur drums. Ok, donc là, regarde, il m'a mis donc drums et without drums. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici j'ai la bande son sans la batterie. Donc toi par exemple toi si tu es batteur et que tu veux t'entraîner sur le morceau, bah ça c'est trop bien. Et ici j'ai la batterie seule. Donc là, alors toi c'est pas très fort parce que là c'est juste un kick en fait sur cette partie du morceau. Et tu vois ici à gauche que regarde, j'ai plein, plein, plein, plein, plein d'instruments. D'accord C'est-à-dire que là, en fait, ici, si je clique sur Process Entire File, je peux télécharger si je veux toute la partie de batterie. Ici, si je me mets sur basse, d'accord Il va me générer la basse. Voilà, donc tu vois ici à l'écran, pareil. Donc là, j'ai la basse qui est générée. Alors, je ne sais pas si tu vas l'entendre là sur l'ordi, parce que c'est des sons, c'est des infrabasses en fait. Hein. C'est des basses qui sont euh, super, euh, super basses. Je vais te montrer un, un autre exemple avec un autre style de musique. On va ici... Uploader. Donc voilà sur cet autre style de musique. Donc tu vois par exemple là je vois que sur le morceau là il n'y a pas de basse au départ. La basse rentre qu'à ce moment là du morceau. Si je veux euh, maintenant euh, comprendre ce qui se passe au niveau de la batterie, voilà donc vois ici à l'écran, on voit qu'il m'a généré la piste de batterie. Donc toi, là j'entends la batterie. Alors on vient de voir ensemble là derrière mon écran comment on peut utiliser ce service. Une petite, une petite note, euh, c'est que euh, Lalalai du coup euh, a décidé en fait euh, d'aider notre chaîne YouTube à travers un partenariat. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que je n'ai absolument pas été rémunéré hein, pour te faire cette vidéo. Je te présente vraiment cet outil parce que pour moi, il a un intérêt dans ton apprentissage de chanteur. Maintenant, euh, Lalalai euh, nous a informé que si certaines personnes euh, à travers cette vidéo YouTube, eh rejoignez leur service, eh bien, ils verseraient une petite contribution de récompense à la chaîne YouTube. Donc voilà, sache que si jamais tu utilises ce, ce service en passant par le lien qui est euh, sous cette vidéo, que tu verras aussi à la fin de cette vidéo, eh bien, ça permettra aussi de donner un petit coup de pouce à cette chaîne YouTube. Alors, euh, l'intérêt euh, de cet outil, tu l'as compris, c'est que tu vas pouvoir euh, comprendre ce que font les instruments. D'accord Alors aujourd'hui, avec ce service, euh, tu vas pouvoir extraire 8 instruments différents, 8 catégories d'instruments. Tu vas les voir s'afficher là sur le côté euh, à, à côté de moi. Et euh, si je te prends l'exemple de la batterie, quel est l'intérêt de pouvoir extraire la batterie Eh bien, bien souvent, quand on chante, tu sais, il y a dans les morceaux, il y a des structures, il y a des couplets, il y a des refrains, il y a des solos, il y a des ponts. Et euh, c'est intéressant de pouvoir capter. Les, les impulsions que la batterie va pouvoir donner. Pourquoi Parce que bien souvent, le batteur fait ce qu'on appelle des appels. Et un appel, c'est quoi bien, Ça va être en fait un petit, un petit pattern de batterie qui prévient en fait les musiciens qu'on va transitionner vers une nouvelle partie. Et le fait de pouvoir comme ça extraire les parties de batterie, de les écouter séparément, et ça va pouvoir t'aider à capter justement ces fameux appels de batterie. Et ça, ben, c'est très précieux euh, quand tu chantes par exemple avec des musiciens ou même si tu chantes sur une bande-son, de comprendre que le ah oui pam-pam, ça c'est un petit appel de batterie qui annonce le break et qui, qui va nous ramener sur le deuxième refrain par exemple. Ben, ça, ça va vraiment être intéressant. Euh, un autre exemple par rapport à l'extraction de la guitare. La guitare est un instrument qui joue souvent en rythmique. Et le fait de pouvoir capter les changements de rythmique de la guitare ou les appuis que le guitariste va pouvoir faire d'un couplet à un autre, ça va t'aider toi à vraiment enclencher cette dynamique en tant que chanteuse, en tant que chanteur pour, je dirais, euh, guider un petit peu ce bateau euh, avec les musiciens et euh, être dans ce niveau d'énergie où, ok, oui, là il y a la, la, la guitare, là il a une rythmique qui rentre un petit peu plus dedans, ok, moi je vais pouvoir m'engager un petit peu plus dans l'interprétation. Donc ça c'est vraiment le premier avantage que je vois moi à cette écoute séparée des Instruments, ça va vraiment être dans la compréhension de ce que font les différents instruments. Maintenant, il y a un deuxième avantage euh, à, à utiliser cette. Euh, cette, ce logiciel, c'est que qu'il euh, y a de plus en plus de personnes, et notamment dans les élèves que j'ai pu accompagner en mentorat d'écriture, qui souhaitent ensuite aller vers la production. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui assez euh, facile d'accès en termes de matériel que de s'installer un home studio, un studio personnel à la maison à travers lequel on va pouvoir faire ses propres arrangements et fabriquer sa propre musique. J'ai un programme d'accompagnement pour cela, et ce qu'on voit, c'est que... La difficulté que peuvent rencontrer les élèves que j'accompagne, et je les aide à faire ça, ça va être justement de comprendre, OK, mais euh, finalement, qu'est-ce qui fait qu'un morceau, il sonne Qu'est-ce qui fait qu'un morceau, il me donne la patate quand je l'écoute Qu'est-ce qui fait que ce morceau, ah, il y a vraiment une super ambiance Eh bien, bien souvent, c'est dans la construction des arrangements. Et les arrangements, c'est la manière dont les instruments, les différents instruments, s'arrangent entre eux. Et peut-être que des fois, c'est la, la guitare va prendre ce côté plus rythmique que le batteur va calmer un petit peu. Et des fois, ça va être peut-être un, un clavier qui va se mettre à, à jouer des nappes particulières ou un orgue qui va rentrer et qui va nous donner une nouvelle couleur euh, dans la chanson sur laquelle toi, tu vas pouvoir t'appuyer par exemple pour véhiculer des émotions eh bien, ce logiciel il va aussi nous servir à ça. Si tu souhaites exercer ton oreille musicale pour faire des arrangements, pour étudier des arrangements, et toi-même ensuite pouvoir en faire pour tes propres titres ou tes propres covers, eh bien, ça va être vraiment super intéressant de pouvoir utiliser cette application. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification euh, si tu veux être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Euh, le mieux maintenant, ça va être que tu testes toi-même, d'accord Alors, tu as le droit, euh, à l'heure où je tourne cette vidéo, à plusieurs essais gratuits euh, à travers cette application. Et euh, comme dit tout à l'heure, si jamais tu souhaites prendre un forfait pour convertir plus de fichiers, eh bien sache que là, là là il versera une petite contribution à notre chaîne YouTube. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à aller tester ce logiciel. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao.